Vous pouvez filmer, la mélange, filmer, films, filmer on, va, non, on va envoyer à qui de non, vous Voilà, mais filme-toi aussi. Le créateur aussi doit filmer. Mais oui, mais il filme, non il, dit, il, il ne il filme dit, pas, il, il est en train de filmer. Cassez-moi ça. Cassez. Cassez, on va fouiller. C'est devant tout le monde. C'est devant tout le monde. Non, mince comme ça. Fais rentrer le truc et puis tu tires. Ça va, ça va, ça va. Bon, maintenant, c'est le linge pour femme. Il y a une. Ben, Mais forcément, on, la, on comprendra. C'est le... tout Ouais Waouh Voilà. Oh, voilà. Oh, voilà. Oh, voilà. Oh, wow. Filme wow. Et puis, il monsieur. Libérez Voilà, voilà. c'est Et puis, il mon épouse. Voilà. C'est. Oui. Madame, je ne vous autorise pas à me reprendre. Mais c'est une que vous proposez. Je, je ne vous, vous autorise pas à me reprendre. Voilà. Vous voulez vous expose les économies Non, non, non. On ne vous refuse non. rien. Ah. Il y a l'autre là-bas aussi. Oui. Ouvrez-moi l'autre valise là-bas. Ouvrez-moi ça. Ça, c'est. Ça n'a hein. ce pas de cadenas. Ouvrez. n'a pas de cadenas, on avait déjà. C'est dans Non, l'autre, on avait déjà fait. Ça, te... ça veut dire combien d'années je travaille Non, non, non. Voilà. Bah Ouvrez-moi tout ça. Le cabonnier mmh. lambda. Ça, les galères. Ouais, il y a l'argent qui s'est dans les valises. Voilà. Vous faites la vidéo et vous faites aussi voilà. les photos mmh. Au même moment hein. Allez-y ouais. les gars